Salut camarades, on fait le point sur l'actu du mois en 5 minutes. Le salon de l'agriculture vendrait-il aux Français une image idéalisée d'un pays pastoral à l'agriculture paysanne florissante Derrière le mythe, le monde agricole traverse une crise profonde, avec une industrialisation écrasante, des professionnels surendettés, exploités par de grands groupes avec des animaux qui subissent les conséquences de cette folie productiviste. Mais à qui profite la confusion Élément de réponse dans notre article. Oh. Selon les éleveurs, on n'est pas dans une démarche de confrontation, on n'est pas là pour, pour les stigmatiser. Ils ont d'ailleurs bien des difficultés financières, ce qui prouve que le système d'ailleurs n'est pas viable. Quand on est endetté, qu'on gagne 300 balles de, par mois de son exploitation, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre Mais je pense qu'ils se trompent de coupables quand ils stigmatisent le mouvement antispéciste et vegan. Des Je viens apprendre une convergence entre antispécistes et, personnes, euh, et les agriculteurs pour lutter contre ce lobby qui est euh, assassin et irresponsable. Aux Pays-Bas, il existe une police officielle pour les animaux. 250 agents spécialisés sont ainsi chargés de protéger et venir en aide aux animaux de la haie. Du chien enfermé dans une voiture au phoque échoué sur la plage en passant par des chevaux maltraités, la Diren Policy offre une voie à ceux qui n'en ont pas. Un SOS géant en pleine forêt de Sumatra. Ici, la production d'huile de palme détruit tout sur son passage, précipitant l'extinction d'espèces telles que l'orang-outan. Un collectif de street artistes renommés a réquisitionné une forêt artificielle de palmiers pour y sculpter ce SOS géant avant d'y recréer une vraie biodiversité. De l'huile de palme durable Ici, on n'y croit pas. On ne va pas tourner autour du pot. La forêt tropicale est un trésor de biodiversité. C'est là que vit près de la moitié de toutes les espèces animales et végétales de la Terre. Mais cette diversité est menacée. Les éléphants, tigres, rhinocéros et bien d'autres espèces d'animaux perdent leur habitat. C'est aussi le cas de l'orang-goutan de Sumatra. Devenus sans territoire, ils meurent de faim, brûlent ou se font tuer. Contre la déforestation, ces deux drones inventés par biocarbone peuvent replanter jusqu'à 100 000 futurs arbres par jour. Le premier génère une cartographie 3D d'une région, le second drone dissémine des graines locales dans les zones adaptées. Rappelons que les deux causes principales de la déforestation restent l'élevage de masse pour l'industrie de la viande et justement la production d'huile de, de palme. Et juste là, un petit géranium. Le scénario catastrophe se confirme pour l'humanité. Une fuite de documents du GIEC dévoile la triste conclusion du groupe d'experts climatiques. La hausse des températures au-delà de 1,5 degré serait inévitable avec son lot de violentes conséquences. Dernier espoir, que les pays du monde entier s'accordent immédiatement sur un changement de paradigme ambitieux. Ne rien faire aujourd'hui coûtera très cher demain et ce n'est pas un film. Pas toujours évident de s'imaginer les effets du changement climatique. Dans l'Himalaya, on s'en fait déjà une bonne idée. Ici, le fleuve gelé de Chadar permet aux populations locales de se déplacer l'hiver. Sans lui, ces peuples se voient soudainement coupés du monde. La fonte, précipitée de cette route de glace, met en péril leur existence. Comble du sort, leur mode de vie millénaire est l'un des moins polluants du monde each other we, we don't have to be worried about each other that we can stop anywhere and we can go, uh, we can cover the next day. But nowadays it's quite complicated for us to, uh, to be, uh, travel from our respective village to Leh, you know, because sometimes we have to be go through the water. That's why I say that because of the uh, changing, you know, the water level had come come uh, on each other at that time we have to be stopped for some time. Yeah, for, for me, it's I, I, th I see that it's a very big difference. Avez-vous déjà entendu parler du plugging Il s'agit d'un mix entre le jogging et le ramassage bénévole de déchets. Véritable mode en Suède, ils sont des centaines à lutter contre les incivilités tout en prenant soin de leur corps. À vos baskets 80 cents de l'heure pour confectionner des chaussures, c'est le salaire que peut espérer gagner une ouvrière du textile au Vietnam. Sous pression, ces ouvrières fabriquent jusqu'à 1200 paires par jour. Leur salaire mensuel ne leur suffit même pas à acheter une paire. Pendant ce temps, les PDG des marques concernées gagnent environ 2000 dollars par heure. Mais ne devient on pas riche en travaillant dur « Igloo » c'est le nom de cette tente isotherme imaginée par une jeune française afin de venir en aide aux SDF en situation d'urgence. À l'intérieur, il fait 15 degrés au-dessus de la température extérieure. L'igloo est évidemment une solution temporaire d'urgence pour ceux qui n'ont pas d'autre choix. En Europe, on compte trois fois plus de logements vides que de sans abri soit 11 millions d'habitations inoccupées. Enfin, février fut marqué par la victoire des zadistes à Notre-Dame-des-Landes. Résultat de 50 ans de lutte contre vents et marées, jugements, violences et manipulations médiatiques, le gouvernement a finalement enterré le projet d'aéroport sur cet espace naturel d'une grande richesse. Alors que les regards se tournent aujourd'hui vers Bure, une grande fête s'est tenue début du mois pour marquer cette victoire symbolique, démontrant qu'une résistance citoyenne est encore possible en France. On a gagné la d'une euh, construction qu'on n'avait pas envie de faire. Là, on a gagné que des terres agricoles ont été préservées. La biodiversité de ce bocage, qui constitue un unique écosystème. Le fait que la nature reprenne ses droits. c'est se donner la force de continuer la lutte. Le monde de Vachy ne va pas s'imposer à tout le monde, hein, y compris à nous. C'est un monde qu'on refuse. Le fait qu'un Monde soit possible. Est-ce que là maintenant, il n'y a plus rien à faire Ah, bah c'est là que tout commence. Partout en France, il y a encore plein d'autres zones à défendre, menacées par des projets inutiles et imposés, et qui sont autant de laboratoires pour vivre autrement. Tu peux retrouver toute la liste de ces différents lieux juste ici. C'est la fin de ce journal. Sachez que ce travail est rendu possible par vos dons. Engagez-vous à nos côtés avec un simple café grâce au lien dans la description. Pour un avenir serein, merci. <truits>